À tous de vous vous connecter ce matin, on est ravis euh, avec Claire Vertier de, de vous accueillir euh, ce matin sur un, un sujet au, au cœur de, de l'actualité. On parle de beaucoup de DSR, on parle de SG, on parle d'impact, on parle de SFDR. Donc il y a beaucoup de, de langages parfois. Euh, un peu technique de, de temps en temps. Euh, donc c'est pour ça qu'on fait régulièrement des visioconférences pour euh, qu'ils soient pédagogiques. Le but, c'est que ça soit le plus interactif possible. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous désirez. On sera ravis d'y répondre, répondre, que ce soit au cours de la présentation ou à l'issue de, de la présentation. Et puis voilà, on vous donne régulièrement rendez-vous. Que ce soit au travers de ces visioconférences ou au travers des publications que Claire diffuse par mail ou sur les réseaux sociaux. Voilà, donc aujourd'hui, un sujet positif impact, donc ça c'est important, notamment quand on parle en ce moment beaucoup de SFDR, puisque vous avez cette réglementation européenne maintenant, pour savoir si dans quel classement, on peut mettre nos, nos, nos OPCVM et ceux qui, je dirais, ne font pas de mal, d'où notre arme, et puis ceux qui ont un, un impact positif. Donc, euh, je rappelle euh, évidemment notre approche, vous nous, vous nous connaissez bien hein, chez team Finance avec notre approche basée sur la satisfaction client, parce qu'on considère euh, dans un monde ultra concurrentiel et, et à faible croissance que l'acteur, l'actif principal de l'entreprise, c'est le client. Et en fait, quand on parle d'impact, eh c'est en fait, lui, le client qui a un réel impact sur l'entreprise, parce que s'il n'y a pas de client, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Donc, euh, vraiment, le, le client est au cœur des stratégies des, des entreprises. Alors, sans plus tarder, euh, Claire Bartier va entamer cette présentation. Claire est à la fois Gérante sur les actions européennes et responsable de de, de l'ISR chez Trustim Finance, donc elle nous accompagne et elle nous forme, moi je dirais aussi beaucoup parce que ce sont des sujets qui sont de plus en plus surveillés, de plus en plus technique également. Et donc, c'est intéressant d'avoir ces, ces formations pédagogiques, sachant que, je vous le rappelle, la majorité de nos OPCVM sont labellisés ISR. Nous sommes pionniers dans le domaine avec, je dirais, une, cette approche satisfaction client et par suite, en fait, très orientée ISR depuis plus de dix ans. Voilà, bien la parole, je la laisse à Claire et puis je, je, je reviens, réinterviendrai en, en conclusion. Et n'hésitez pas à utiliser la messagerie euh, de, comment dire, de, de la visioconférence pour poser les questions que vous désirez. Merci Philippe. Euh, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de Positive Impact. C'est le troisième webinaire que nous faisons sur la série de l'impact. Après un premier webinaire en janvier sur la classification des fonds à impact, un deuxième webinaire en février sur la partie « Ne pas faire de mal euh, de notre arme et donc plutôt l'impact négatif et la gestion des risques. Et donc nous sommes aujourd'hui réunis pour cette troisième volet, non plus le volet négatif, mais le volet positif. Car effectivement, chez Trustim, euh, pardon, avant vous aviez la gamme de fonds, mais le mois dernier, nous avions fait un webinaire sur la partie rouge, donc le « Do Not Arm euh, ». Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire euh, un focus sur toute la partie positive impact. Pour mémoire, euh, en fait, sur la, tout ce qui est impact, nous, nous travaillons selon le référentiel de l'IMP, l'Impact Management Project, qui est euh, le référentiel de, de place euh, au niveau mondial, le référentiel de référence, euh, je dis ça parce qu'il a été développé à Harvard euh, et, euh, sur, euh, et a, et a recueilli le témoignage de plus de 200 participants spécialisés dans l'impact, que ce soit du sur le côté, sur le non-côté, pour essayer de définir ce qu'était l'impact. Et euh, ils sont arrivés à une classification où, en fait, quand on est une entreprise, on a toujours un impact. Mais cet impact peut être soit négatif, soit positif. Et donc, il y a différentes catégories. Euh, vous pouvez potentiellement faire du mal si vous n'agissez pas. Donc ça, c'est les catégories que vous avez à gauche, le make as arms ou euh, dos cos arms. Soit vous agissez pour ne pas faire de mal, et donc pour limiter, ce qu'on appelle mitiger les impacts négatifs, c'est le act to avoid arms. Encore une fois, je vous invite à regarder le webinaire euh, du mois dernier pour avoir plus de détails sur la façon dont nous traitons ces questions-là. Et donc aujourd'hui, nous passons sur le vert, sur le positif, sur la façon dont une société peut avoir un impact positif à la fois sur ses parties prenantes, donc le bénéfice des stakeholder, voire le contribuer à des solutions. Donc, euh, le contribute to solutions. J'insiste sur ces différentes catégories, parce que vous allez voir tout au long de la présentation, euh, je vais peut-être vous parler de société A, B, C. Est-ce qu'une société est plutôt... Acte to rule arm, plutôt B, bénéfique aux stakeholders, ou C, contribute to solutions. Autre point euh, plutôt euh, un peu méthodologique, réglementaire et qui peut vous, enfin, vous, vous impliquer au quotidien, c'est la réglementation européenne euh, SFDR. Puisqu'il euh, y a une réglementation européenne qui est passée le 10 mars et qui demande à l'ensemble des asset managers, l'ensemble des gérants des actifs, de positionner leurs produits durables selon une classification européenne. Et il y a deux types de produits possibles dans les produits durables, des produits qu'on appelle article 8 ou des produits qu'on appelle article 9. Et, ce, et quand on parle d'impact positif, on va parler des, des produits, donc des produits des fonds que l'on appelle article 9. Alors, qu'est-ce que c'est cet article 9 Eh bien, un, article, un fonds article 9, c'est un fonds qui a un objectif durable. Ça veut dire que c'est un fonds dont l'objectif n'est pas seulement financier, mais également extra-financier. Et que cet objectif durable soit mesurable, avec un indicateur. Et donc, que ces investissements, et que la majorité de ces investissements sont des investissements durables. Euh, pour nous, dans notre gamme, dans notre façon de, de gérer votre argent. Ces fonds, ce sont les fonds ROC et Rock Europe, qui sont les fonds actions. Pourquoi Parce qu'ils ont bien un objectif durable. Leur objectif, c'est quoi C'est de sélectionner les entreprises qui sont les plus orientées clients, qui ont les taux de satisfaction client clients les plus élevés. Et ici, en termes de KPI, en termes d'objectifs d'indicateurs, on parle bien d'un indicateur chiffré, précis, mesurable, qui est celui de la, de la satisfaction client. On va bien garder le taux de satisfaction client, qui est un indicateur d'impact classifié comme tel par l'IRIS, donc par des, euh, un système de classification mondiale qui a répertorié l'ensemble des indicateurs d'impact. Parce qu'effectivement, il y a différents types euh, d'indicateurs d'impact, qu'on va, okay. ouais. euh, qu va revoir un petit peu plus tard. Parce que Quand on parle d'impact, en fait, de quoi parle-t-on Je refais un, un point là-dessus parce que c'est quelque chose d'important. Quand on parle d'impact, c'est donc le changement qui est... Euh, c'est le changement d'un résultat causé par une organisation qui, est, euh, qui autrement n'aurait pas eu lieu. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut une intention de vouloir changer les choses. C'est pas quelque chose qu'on fait euh, qui va arriver par hasard ou qui est un, euh, quelque chose de non voulu. On est bien sur un changement qui est volontaire. Euh, on est... Euh, attention, parce qu'une une organisation peut avoir euh, des, euh, des impacts qui soient voulus, désirés, non désirés. Là, qu'on va parler d'impact positif, c'est-à-dire des changements qui sont désirés par une société, voulus, orientés, mesurés, et qui autrement n'auraient pas eu lieu. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que si l'entreprise n'avait pas agi, ça ne se serait pas passé. Ça paraît évident, euh, mais euh, quand on pense dans la vie de, de tous les jours, euh, parfois... Euh, euh, si ces changements, euh, si l'entreprise n'était pas là, euh, eh bien, il pourrait y avoir quelqu'un d'autre dans son industrie qui, euh, qui, qui réalise la même chose. Euh, mais euh, s'ils si ne sont, euh, par exemple, euh, si on prend euh, des produits de, je ne sais pas, prenons euh, des, des, des, lampes, euh, des lampes solaires de, de, de Schneider, euh, si Schneider n'avait pas sorti ce produit-là, il n'y aurait pas eu d'autres euh, fabricants qui auraient été capables de produire à très grande échelle des lampes solaires qu'ils ont distribuées euh, dans les pays du Sud. Voilà. Euh, sur euh, les dimensions de l'impact, en fait, comment mesurer ça Il ne s'agit pas seulement d'un seul indicateur, mais d'une batterie d'indicateurs qui permettent de savoir quoi, donc quel est le résultat auquel on veut arriver, qui... Euh, quelles sont les parties prenantes, est-ce qu'on va parler du client, est-ce qu'on va parler des employés, est-ce qu'on va parler de la société, de l'environnement, combien, quel est le degré de personnes touchées, en combien de temps, donc pour spécifier le changement. La contribution, effectivement, est-ce que l'entreprise est la source de ce résultat ou pas Est-ce que ce changement aurait bien eu lieu si elle était là ou pas Et le risque, eh bien, si jamais il n'y a pas ce changement, qu'est-ce qui se passe euh, est-ce que c'est positif ou négatif alors pour illustrer ça il y a un autre point sur l'impact et l'impact positif qui est important à comprendre qui est que l'impact ce n'est pas le ESG. on peut parler pour l'impact d'une nouvelle frontière euh, d'un de, de, ISR euh, 2 ou 3.0 euh, mais euh, on n'est pas sur le même type de données pourquoi Parce que quand on parle de SG, on va parler très souvent d'efforts. Quels sont les moyens mis en œuvre euh, sont, Quelle est la politique qui est mise en œuvre des moyens et à quoi aboutissent cette politique et ces moyens. Euh, quand on parle d'impact, on parle de résultats. On parle de ce qu'on appelle un output, donc c'est les TPI auxquels on veut arriver, mais surtout d'un outcome, de la façon euh, dont euh, ce résultat influe sur l'ensemble de la société et, euh, et, et de l'environnement. Et donc, ce ne sont pas les mêmes types de données. Et ce n'est pas la même intention, ce n'est pas le même résultat. Pour illustrer ça, si on prend euh, ce qui est lié à l'éducation, enfin, l'objectif du développement durable de l'ONU, mais en eh bien, dans une perspective ESG, on va regarder quelles sont les politiques de formation euh, d'une société, quels sont les moyens mis en œuvre, etc. Donc, est-ce qu'il y a une politique de formation quel, sera, quel est le budget de formation des entreprises Combien, Quelle est la masse salariale et le nombre d'employés in fine sont formés Mais ça ne nous dit aucunement qui sont les personnes qui sont formées. Vous pouvez très bien avoir 100% de votre masse salariale qui est formée et que ce ne soit que des cadres dirigeants. Or, quand on pense au, euh, à l'ODD numéro 4, à quoi on pense et qui est in fine visé parvenu ce sont beaucoup plus les populations euh, dans les pays en développement, euh, des personnes qui n'ont pas accès à la, à la formation de base, euh, à la réduction euh, du taux euh, d'analphabétisme euh, ou euh, à l'accès à l'éducation euh, de second degré ou l'éducation supérieure. En tout cas, ce ne sont pas des séances de coaching pour quatre supérieurs. Très clairement, euh, il faut bien savoir euh, de quoi on parle et pouvoir différencier les données euh, d'effort qui sont très souvent dans les fonds ESG, quand on parle ESG, quand on parle ISR, euh, qui sont mises dans des ratings. Euh, donc, euh, on donne une note aux sociétés pour savoir si elles sont plutôt bien ou non en termes de ESG et on va mesurer leur effort. Différencier cela des données d'impact pour voir quel est le résultat des actions de l'entreprise sur ses parties prenantes et l'environnement. Alors concrètement, l'impact. Et cet impact positif, comment est-ce qu'on peut classifier une société? Je vous ai parlé euh, des grandes catégories A, B, C, euh, donc act Void Arm, Benefit to Stakeholder, Contribute Solutions. Si on prend euh, pour une entreprise, euh, prenons une, une entreprise comme UCB. UCB, c'est un laboratoire pharmaceutique belge qui euh, est extrêmement centré client, euh, qui, euh, pour qui, qui met vraiment ses patients au cœur de toute sa, sa démarche et euh, qui utilise en fait euh, ses connaissances scientifiques au service de ses patients. Et c'est vraiment dans la façon, c'est à la fois dans son objectif final euh, mais également dans sa façon de faire qu'elle se différencie de ses concurrents et qu'elle va vraiment avoir un impact positif. Euh, donc euh, sur euh, sur sur ça, sur les différents impacts que peut avoir UCB. Bah, UCB comme UCB est une entreprise comme toutes les entreprises, elle a une empreinte carbone. Euh, donc, par exemple sur ce sujet, et euh, eh bien ce qu'elle peut faire, c'est plutôt mitiger des impacts négatifs. Donc quand UCB se donne pour objectif euh, d'avoir euh, d'avoir une zéro émission carbone en, en 2050 net euh, zéro ce qui est fait finalement c'est simplement agir pour ne pas faire de mal ok très bien euh, et là dessus oui euh, la majorité des données c'est des données focus effort ESG rating classique euh, etc deuxième point euh, par son activité parce que euh, UCB euh, fait des molécules pour les patients et les aider à à mieux guérir et à mieux vivre, elle va bénéficier à euh, ses parties prenantes. Et en particulier, elle a un impact sur ses patients, ses clients. Et là-dessus, euh, elle a réellement un effet positif. Si le CV n'était pas là, euh, les patients euh, bah, vivraient plus mal. Donc, euh, on est bien sur la majorité de son activité qui est euh, sur ce bénéfice de ses Et là, on peut avoir des indicateurs de résultats. On peut savoir si les patients sont satisfaits, si ils sont satisfaits de leur traitement, ça se mesure, c'est ce qu'on fait. Euh, on peut avoir euh, d'autres indicateurs de résultats pour savoir combien de patients euh, sont traités par rapport au nombre de patients qui ne le seraient pas si ECB euh, si n'était pas là. Donc vous voyez, on peut décliner les cinq euh, dimensions d'impact pour ce point. Mais on peut faire encore mieux, parce que finalement, ECB. Euh, dans le Contribute to Solutions, euh, non seulement euh, elle va bénéficier à ses clients, à ses patients, mais en plus, elle peut le faire sur des patients qui autrement n'auraient pas eu accès à ces euh, médicaments. Là, on va parler d'une politique de pricing différenciée euh, Et euh, on peut, euh, pour le savoir, poser un certain type de questions, aller un peu plus loin dans les données euh, d'impact et... Euh, qui sont par exemple données par euh, des organismes comme l'Access Medicine Index. Et vous voyez que la classification euh, de UCB entre un B ou un C, euh, elle est assez fine, subjective. Euh, il faut bien comprendre que, euh, mais quoi qu'il en soit, euh, toute son activité est bien liée à l'objectif 3 du développement durable qui est d'améliorer la santé. Euh, sur, euh, sur la planète. Alors, je reviens à ma petite classification. Parce que pour avoir un, un, un impact positif, notre but c'est quoi eh bien, c'est de réussir à classifier les entreprises que nous avons en portefeuille suivant, euh, suivant cette classification A, B, C ou M, si elles peuvent causer du mal potentiellement, euh, et euh, selon les objectifs du développement durable de l'ONU. Euh, donc, là-dessus soit euh, on comprend assez bien que soit elles ne font rien, euh, bien elles peuvent potentiellement causer du mal, du mal, sont M, soit elles ont, euh, elles peuvent avoir, elles agissent pour éviter de faire le mal, et donc euh, elles peuvent elles vont rentrer dans la catégorie A. Si de façon significative, elles ont des activités qui contribuent à un changement euh, social, peut-être qu'elles peuvent bénéficier aux stakeholders, euh, peuvent bénéficier en, tout, en particulier en satisfaisant leurs clients. Et si jamais euh, la majorité de leurs activités euh, contribuent à des solutions, nous les classifierons comme C. Est. Ce qu'on va faire, si on prend l'exemple du CB, notre but, c'est d'essayer de classifier UCB, de regarder, euh, sur, euh, les, suivant les ind différents indicateurs de l'ONU, les, les objectifs du développement durable de l'ONU, d'essayer de, de, de, de savoir à chaque fois, sur chaque objectif, euh, comment euh, se situe UCB. Dans l'impact, euh, l'impact que peut avoir UCB sur ces, sur ces différents objectifs, la contribution que peut avoir UCB sur ces différents objectifs, est de deux types elle peut avoir un objectif positif, une contribution positive qui a ses produits. Très simplement, elle produit des médicaments, donc euh, son activité est liée à cette production de médicaments, permet de contribuer à l'objectif 3, qui est l'objectif sur la santé, ça c'est euh, clair. Et il y a l'ensemble de son activité qui est liée à cet objectif 3. Très bien. Donc là-dessus, on peut la classifier directement, euh, 100%, c'est un C. UCB a aussi d'autres euh, impacts qui ne sont pas directement liés à son produit, mais qui sont liés à sa façon de, de, de, de, à sa façon de, de, de faire, à sa façon d'être organisée, à sa façon de traiter ses employés, euh, à sa façon d'opérer et donc de produire ses produits. Façon. Et là, euh, il y a un certain nombre d'impacts, euh, mais la plupart de ces impacts sont des, sont des impacts qui sont... Euh, d'agir pour ne pas faire de mal ce qu'on appelle nous do note à par exemple quand euh, il s'agit d'essayer d'avoir euh, la parité euh, ou en tout cas des objectifs de d'égalité euh, homme-femme, quand il s'agit de bien rémunérer de bien travailler avec ses fournisseurs quand il s'agit euh, d'avoir euh, des euh, d'avoir une politique qui soit proactive en termes de, de régulation de ces déchets, donc de ne pas rejeter euh, des, euh, des molécules dans l'eau par exemple euh, pour protéger la biodiversité ou euh, eh bien ce sont pour nous des façons d'agir pour ne pas faire de mal. Il y a une dernière, une dernière chose où elle agit mais où là elle va avoir un impact positif où euh, elle a ça veut dire que euh, elle a un impact qui si elle n'agissait pas, n'existerait pas, qui est mesurable, qui a un impact quand elle travaille avec euh, d'autres labo laboratoires pharmaceutiques sur des molécules euh, qui euh, sont en développement, bénéfiques pour le patient et bénéfiques également euh, euh, auxquels les patients autrement n'auraient pas pu avoir accès. C'est lié à des partenariats, ça représente à peu près 10% de son activité, de son chiffre d'affaires. Euh, voilà. Et là-dessus, euh, nous on classifie ça comme étant une activité euh, positive, mais pas significative dans, dans ce qui est fait, et donc on la classifie en A. On a A et on a un C, donc UCB, euh, est une, une société que l'on classifie nous comme C, comme contribuant aux solutions. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on fait tout ça On fait tout ça. Parce que notre objectif, c'est de pouvoir classifier nos fonds dans euh, une matrice pour pouvoir vous montrer à vous épargnants porteurs où se situent euh, les fonds Trustim en termes d'impact. Qu'est-ce qu'il y a dans ces fonds Et, euh, et quelles sont les entreprises Comment se classifient les entreprises qu'il y a dans ces fonds euh, Et euh, pour Trustim Rock, par exemple eh bien, euh, on a vu, on a, on a quantifié le fait qu'il y avait 24% de son actif net qui, euh, qui contribue à des solutions, 30% qui sont euh, des entreprises qui bénéficient aux parties prenantes, et 20% qui sont des entreprises qui sont là pour euh, éviter de, de faire le mal. Voilà. Donc, en quoi est-ce que... Euh, euh, voilà. Je regarde là, si on est à 24. Euh, juste sur cette matrice, ce qu'on va faire, c'est qu'on l'a fait sur Rock, on l'a fait sur Optimum, en train de le finir sur Rockflex, et on est en train de le finir sur sur sur sur, sur, sur Rock Europe, pardon. Euh, et notre objectif, c'est de pouvoir vous montrer de façon transparente et euh, et, et et objectif et, et documenté que ce qu'on vous raconte sur être avoir un, que que, que, les, que les fonds qui ont un impact positif, que les fonds actions, quand on vous dit qu'un fonds action a un objectif d'avoir un impact positif, euh, eh bien, euh, on vous en donne la preuve via cette matrice. Voilà. Et c'est important parce que un fonds en article 9, euh, il a un, vous allez avoir dans les répartings extra-financiers, évidemment, euh, la classification directe, par rapport au taux de satisfaction client, hein, puisque c'est notre, euh, notre objectif durable, notre KPI principal, ce par quoi on choisit les entreprises, en choisissant les entreprises qui ont les taux de satisfaction les plus élevés et qui sont les plus orientés clients. OK. Mais après, euh, vous pouvez sans doute vous poser la question sur comment euh, cela se situe par rapport aux, obje aux objectifs du développement durable de l'ONU, par rapport à l'ISR, etc. Ben là, on vous offre la possibilité de regarder, euh, de pouvoir classifier les fonds et de le faire selon un référentiel international reconnu et euh, de le faire sur une plateforme Internet euh, de façon totalement transparente, et de pouvoir les, les comparer à d'autres types de fonds. Voilà. Bon, concrètement, on est ici pour parler d'impact positif. Euh, à quoi ça ressemble bah, UCB, je vous en ai parlé. Euh, autre entreprise qu'on a dans le fond, dans, dans ROC, vous avez... Euh, Etsy, qui est une plateforme de vente de produits euh, de, sur, sur internet. Euh, Etsy, par exemple, contribue à plus de 50 du chiffre d'affaires d'Etsy. Et est produite par des petites entreprises euh, locales euh, et en particulier des, des, des entreprises liées à des euh, minorités. Euh, et donc, il y a des personnes qui sont en situation plutôt de faiblesse économique et, et pour qui vendre chez Etsy est une opportunité, une chance d'augmenter euh, leur chiffre d'affaires, enfin surtout de faire de chiffre d'affaires, d'avoir de nouveaux revenus et de se sortir de la pauvreté. Et donc, euh, en termes d'impact, et ici, ça représente plus d'1,3 milliards de dollars euh, de revenus supplémentaires générés pour euh, des entreprises dirigées par des femmes, des minorités, des vétérans. On est aux États-Unis. Et donc, c'est bien la moitié des PME qui vendent via cette plateforme qui ont cette orientation sociale. Donc, on est bien sur un business qui a un impact réellement positif, différencié. Euh, dernière autre activité, celle de Vestas, où évidemment euh, Vestas, qui est le leader mondial des éoliennes, qui, euh, où 100% de son activité contribue à la fois à, à l'objectif du développement durable 13, qui est lié à, aux, aux solutions pour euh, le climat et euh, le 7 qui à d'avoir euh, des énergies renouvelables à un prix abordable. C'est le cœur de l'activité de Vestage, de, de rendre l'énergie renouvelable accessible au plus grand nombre. Et si on regarde en termes d'impact chiffré, concret, de résultats, euh, Vestas a installé plus de 122 gigawatts dans 92 pays. Euh, ça ne vous dit peut-être rien, euh, mais en fait, ça c'est ça, ça, l'équivalent de 180 centrales à charbon. Et c'est non négligeable puisque ça permet, euh, permet d'avoir évité plus de 1,3 milliard de tonnes de CO2 qui, euh, si vous voulez, c'est euh, 1 cinquantième à 2% des émissions annuelles de CO2 dans le monde. Euh... Ce que vous pourrez voir un peu chez nos concurrents ailleurs, voilà, il y a différentes... Euh, je trouvais aussi important de pouvoir vous parler de différentes choses, de vous dire aussi que euh, les méthodologies ne sont pas forcément complètement arrêtées, que vous allez pouvoir voir si vous comparez différents fonds, euh, différentes choses en fonction des, des reportings. Il y a des choses que nous avons choisi de ne pas faire. Euh, voilà, on a, fait, on a fait des tests, on a fait des exercices, mais on a préféré... Euh, ne pas le faire, c'est-à-dire par exemple sommer l'ensemble des pourcentages de chiffre d'affaires qui sont réalisés par, euh, par les différentes entreprises dans un portefeuille lié au développement durable. Pourquoi Parce que euh, en termes de robustesse euh, méthodologique, euh, ça me paraissait un peu euh, limité. Euh, c'est-à-dire que, autant avoir une orientation générale, sur se dire une entreprise, elle est plutôt, euh, plutôt contribuer à des solutions, plutôt euh, bénéficier aux euh, aux parties prenantes, euh, plutôt euh, agir pour éviter de faire du mal, plutôt A, a B ou C. On peut le classifier, on a à chaque fois une marge d'erreur euh, qui est ce qu'elle est, qui est, euh, est, qu est, mais plutôt réduite, qu'on maîtrise, euh, et, euh, qui est, euh, et, et quand on vous donne cette classification, on peut avoir un avis suffisamment fort, une conviction suffisamment forte pour pouvoir le communiquer avec vous en toute transparence. Par contre, vous dire que, euh, et de façon, enfin, et publier le fait que euh, euh, qu'une que, que, qu société comme euh, bah, euh, Rexel fait euh, 8,82% de son chiffre d'affaires euh, lié à l'objectif 13, euh, ça paraît beaucoup plus compliqué. Enfin, en tout cas, ça apporte des limites méthodologiques qui sont beaucoup plus importantes, euh, et donc on est beaucoup moins à l'aise avec ça. Ça peut, nous, en interne, donner une indication, On peut mais euh, les méthodes d'autres sont encore assez, euh, pas assez robustes de notre point de vue. Euh, autre euh, pourquoi, euh, par exemple, si on reprend l'objectif du CB, on sait que ça contribue à une solution. Ok, enfin, euh, très bien. Maintenant, que euh, quel est le pourcentage du chiffre d'affaires qu'on devrait vraiment mettre euh, entre l'objectif euh, l'objectif 13, est-ce que euh, c'est 100% Parce qu'on dit que c'est toute l'activité. Est-ce que c'est seulement le pourcentage de produits qui est vendu à des personnes qui autrement n'auraient pas pu l'acheter C'est une définition qui est beaucoup plus restrictive. Euh, bon, voilà. Vous voyez qu'on arrive sur des limites méthodologiques et surtout sur des discussions un peu de spécialistes. Et euh, là-dessus, je voulais aussi vous signaler le fait que hier, il y a un document qui est sorti par le FIR. Euh, donc, euh, le forum pour l'investissement responsable français qui revient sur un certain nombre de définitions euh, de l'impact. Et euh, là-dessus, euh, euh, je voulais aussi vous signaler le fait que nos fonds actions rentrent bien euh, dans la définition du FIR, euh, ROC ou ROC Europe. Pourquoi Parce qu'il y a trois façons de faire pour, pour dire que c'est bien un fonds impact. Il y a l'intentionnalité, est-ce que, quel est notre objectif Alors, Vous avez bien compris que les objectifs de nos fonds, euh, ils sont bien dans cette intentionnalité, ils ont bien l'intention d'investir dans les sociétés qui ont une satisfaction client, les plus euh, Donc, deuxième point, on mesure bien ça, euh, très clairement, euh, via notre base de données et euh, notre recherche. On a, euh, on a une, une profondeur de données qui est très importante, on a plus de 85 000 points de données sur la satisfaction client, on couvre plus de 5 000 entreprises, donc, euh, depuis plus de dix ans, donc on a euh, cette mesure, euh, cette profondeur, le fait de ne pas regarder seulement l'indicateur, mais euh, toute une salle d'indicateurs. Euh, et sur l'additionnalité, alors attention, hein, on est un fonds, action, ce sont des fonds actions action cotés, donc euh, on est sur le marché secondaire, donc si nous n'étions pas là, qu'est-ce que ça changerait pour les entreprises d'un point de vue de capital, euh, purement capitalistique, euh, on n'apporte pas de new money comme euh, un fonds de paquet écoutier Par contre, ce qu'on fait, et ça, euh, je vous en parlerai le mois prochain, on fait de l'engagement. Euh, pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir assister hier euh, au prix Excellence Client, euh, je pense que vous avez pu avoir une bonne idée de ce qu'est qu l'engagement, euh, de ce que ça peut apporter aux entreprises, euh, de la façon dont on le fait, qui est différente des autres. Mais très clairement, on a des retours de sociétés qui nous disent que nous avons aidé à franchir le cap, à avancer. Et donc là-dessus, on va continuer à se structurer, à vous expliquer ce qu'on fait, et à travailler avec les entreprises dans un cercle vertueux pour qu'elles-mêmes aient de plus en plus d'impact positif. Voilà, donc ce que je vous disais, le prochain, nous allons publier sur la plateforme Impact Alliance, euh, l'impact de nos fonds, euh, de notre gamme labellisée, pour vous montrer où est-ce que se situe en termes, euh, termes d'investissement impact. Euh, nous allons, euh, dans les prochains webinaires, revenir sur cette dimension qui est essentielle chez nous, qui est l'engagement. Euh, et ça, ça sera en avril. Mais avant ça, j'ai fini la présentation. Et donc, je serais ravi de prendre vos questions. Merci beaucoup, Claire, parce que je pense que c'est important, effectivement, de, de rentrer dans le détail et d'avoir des explications pour y voir, y voir plus clair. Vous voyez d'ailleurs sur le, le tableau ici, donc, la gamme de, de nos fonds. En partant du, du fonds le plus défensif avec Trust obligations court terme, jusqu'au plus, j'allais dire, dynamique avec notre gamme d'actions. Vous voyez sur la droite, donc, euh, un certain nombre de nos fonds qui sont labellisés ISR. Euh, point important, donc on a parlé de nos fonds euh, Action, effectivement Rock et Rock Europe, donc qui ont la classification, la meilleure classification, parce qu'on n'est encore peut-être pas tous euh, complètement, euh, j'allais dire, fluent ou habitués à ces classifications, mais donc l'article 9, c'est vraiment la meilleure notation, c'est positive impact, donc c'est le cas du, des fonds Trustim Rock et Rock Europe, qui sont des fonds euh, très, j'allais dire, performants, et puis d'autant plus, ils sont aussi sensiblement moins volatiles que leur indice de référence, donc ce sont des fonds que, que vous connaissez bien, mais quand on peut avoir de la performance, et j'allais dire de la performance extra-financière, avec un impact positif, euh, j'allais dire sur le, sur le monde, eh bien, et puis l'autre chose avec une volatilité inférieure, eh bien, je pense que pour des particuliers qui investissent, je crois qu'on remplit à peu près toutes les, toutes les cases. Vous êtes aussi nombreux à utiliser nos fonds plus défensifs, Trust Team Optimum, et Trust Rockflex. Euh, ces deux fonds ont aussi une belle classification, puisqu'ils sont eux, article 8, euh, c'est-à-dire Do Not Arm, comme l'expliquait euh, Claire euh, tout à l'heure. Donc, euh, sur la partie obligataire, on a le filtre également euh, satisfaction client, mais ce qu'on cherche surtout, c'est à éliminer les plus mauvais élèves, donc, euh, et surtout de ne pas avoir de, de taux de défaut. Donc, là, sur la partie obligataire, donc, on, est, on a une notation. Euh, 8, qui est en fait dans le monde obligataire pour regarder pas mal les, les concurrents c'est vraiment une excellente notation SFDR, Donc, et c'est d'ailleurs pour ça aussi euh, que nous avons ces fonds euh, Trustim Optima et Rockflex qui sont labellisés ISR Alors l'heure le, est à, effectivement à, à vous laisser la parole, n'hésitez pas à, à poser toutes les questions que vous désirez, euh, le plus simple c'est d'utiliser l'outil le, le, de, de entre guillemets de discussion donc n'hésitez pas à poser vos, vos questions je vais peut-être moi poser la première le temps que vous puissiez rédiger euh, euh, comment dire euh, vos, vos questions c'est vrai que donc dans, dans ces portefeuilles euh, je sais que toi tu accompagnes beaucoup Claire euh, aussi un certain nombre d'entreprises tu n'en parles pas beaucoup mais je sais que tu tu les accompagnes pour euh, améliorer leur euh, politique RSE tu étais vraiment très impliqué euh, dans ce domaine là est-ce que, éventuellement, dans les, dans les deux, trois dernières années, est-ce que euh, tu as vu une évolution, une accélération de la volonté des managements d'entreprise d'avoir, euh, à minima, une volonté de ne pas, euh, j'allais dire, de ne pas abîmer la planète euh, ou, ou, ou ses salariés, euh, ou encore plus, avoir un impact positif Est-ce est qu'il y a des secteurs qui sont plus en avance que d'autres Est-ce qu'il y a des zones géographiques, des, des pays qui sont plus en avance que d'autres alors, euh, oui, très clairement, Philippe, c'est vrai qu'on a vu une accélération enfin, sur les sociétés qu'on accompagne, nous, euh, qu'on connaît bien. Comme euh, vous l'avez compris, c'est plutôt des c'est plutôt des, des, des sociétés qui sont euh, parmi les meilleurs élèves, donc qui sont du côté positif. et Nous, tout le travail qu'on fait aussi avec elles, euh, c'est de... Euh, c'est de faire qu'elle soit euh, toujours meilleure et qui réussissent à mettre en valeur aussi ces, euh, ces, ces points ces points là euh, par exemple euh, sur euh, alors, sur ta question sur les zones géographiques c'est maintenant c'est devenu assez euh, euh, un peu partout dans un, un peu partout dans le monde on en voit une... alors, évidemment les sociétés européennes sont, sont très en avance euh, mais euh, mais euh, parce qu'elles ont compris que ça pouvait être un facteur de, de, de différenciation et réellement euh, un avantage concurrentiel. Et c'est vrai que la, la grosse différence qu'on voit euh, entre différentes sociétés, euh, c'est que euh, c'est celles qui ont vraiment vu que ce tournant euh, ISR, ce tournant RSE, elle venait du client et que c'était l'opportunité pour elle en se transformant en accompagnant ses clients dans le fait d'être plus responsable, en étant elle-même plus responsable, à de se créer de nouveaux marchés et de s'offrir des nouvelles opportunités de croissance. Évidemment, je pense à Air Liquide et Saint-Gobain qu'on connaît, qu connaît bien, et donc ou par exemple Air Liquide voit dans l'hydrogène une énorme opportunité, un relais de croissance formidable, où elle va pouvoir accompagner ses clients à la fois dans leur décarbonation, mais aussi bah, dans toutes les nouvelles mobilités. Donc, euh, aider les clients qui, pour qui ça va être un enjeu majeur, hein, euh, évidemment dans, dans tout ce qui est oil and gas, dans tout ce qui est aciérie, euh, non seulement à décarboner leurs actifs, mais aussi à devoir se transformer. Parce que si demain les, les voitures ne roulent plus au pétrole, eh bien, il faudra bien que ces sociétés-là, euh, que leurs clients euh, se transforment. Et elles, elles ont le la liquide, par exemple, elle, peut les aider. Saint-Gobain, bah on le voit avec toutes les problématiques de rénovation énergétique. Il ne s'agit pas seulement de réduire l'impact des usines de Saint-Gobain, mais d'offrir des solutions aux clients de Saint-Gobain euh, pour avoir des matériaux de construction qui soient plus durables. Parce que la construction, ça, peut, ça correspond à peu près à 40% des émissions de effet de serre dans le monde. Donc, euh, réussir à décarboner la planète, c'est réussir aussi à décarboner les bâtiments. Et pour ce faire... Euh, bah, il faut euh, construire avec des bâtiments, qui soient, avec des matériaux qui soient plus propres, plus performants et euh, améliorer euh, l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc c'est vraiment euh, ce qu'on a vu. Claire ne le, le dit pas, mais euh, j'allais dire, elle connaît parfaitement son sujet. Je euh, ne pas très bien ce sujet-là, euh, c'est que Claire accompagne notamment Air Liquide et Saint-Gobain dans leur transformation RSE, dans leur politique RSE. Donc, ouais. Ce que je voulais simplement mentionner, c'est que nous sommes très très proches des entreprises dans le monde entier, à la fois évidemment sur la partie financière, mais beaucoup, beaucoup sur la partie extra-financière. Et donc on est vraiment très reconnus sur le, le sujet, à tel point que des toutes petites entreprises comme Air Liquide et, et saint Gomain font appel à, aux expertises de, de, de Claire et de Trust Team Finance en matière d'accompagnement dans la réflexion et d'amélioration de la politique RSE. Alors ça c'est important à dire parce que euh, je dirais que ce sont des échanges très enrichissants euh, des deux côtés parce que ça permet de faire progresser les entreprises et puis nous ça nous permet aussi d'affiner nos critères d'analyse de ces mêmes entreprises et c'est pour ça que alors, on a parlé d'impact mais vous avez aussi dans les documents qui sont à votre disposition à la fois sur notre site internet mais n'hésitez pas à nous le demander nous avons aussi les rapports extra-financiers de nos fonds, hein, que ce soit sur Rock, Rock Europe, Trusty Optimum, Rock Flex. Et on parlait des 17 critères de l'ONU et vous pouvez, pour les fonds que vous, vous utilisez ou que vous souhaitez utiliser à l'avenir, analyser pour chacun des fonds, ben, l'impact selon les, les, les 17, euh, 17 critères. Donc, ce sont des documents qui sont très bien faits, qui sont très pédagogiques et qui sont souvent très appréciés des clients finaux que ce soit d'ailleurs des clients institutionnels ou des particuliers, parce qu'ils sont facilement compréhensibles, et ça reste quand même une matière où on en comprend les contours, mais je pense qu'il y a effectivement besoin de, de, de pédagogie jusqu'à l'investisseur final. On a une question claire d'un panéliste, comment peut-on comparer vos fonds trust team avec les concurrents en termes d'approche extra-financière Donc effectivement, un certain nombre d'entreprises parlent de leur approche extra-financière, Qu'est-ce qui nous différencie le plus dans la matière Je pense qu'avoir euh, partir, de... il y a plusieurs points, mais je pense que d'un point de vue extra-financier, euh, ce qui nous différencie vraiment, c'est d'être parti au cœur de notre gestion eh bien, de l'extra-financier, d'un critère d'impact qui est la satisfaction client. C'est ce qui guide tous nos investissements. Donc, euh, par rapport aux autres, où en fait, ils vont regarder beaucoup de choses, euh, un, peu, un peu dans tous les sens, enfin, euh, nous, on va être focus, avec une lumière, un phare qui va nous guider dans toutes nos analyses, qui va être la satisfaction. client. Et ce phare, ce qui est très intéressant, et ce qui est vraiment différenciant par rapport aux autres, c'est que ce n'est pas une donnée qui vient de l'entreprise. C'est une donnée que nous recueillons, nous, auprès des clients. Donc, il ne s'agit pas de savoir comment l'entreprise communique et d'avoir ce qu'elle veut nous pousser, mais bien de comprendre le résultat sur le terrain, de la façon dont elle, dont elle est perçue par le client. Et cette perception va motiver les décisions de réachat. Donc ça va avoir un impact direct sur le chiffre d'affaires. On a, a, a l'impression d'avoir un tsunami en fait, de, de, de, de comportement du client, je dis ça parce qu'on a, a pas mal d'échanges avec nos, nos partenaires et qui, sont, qui sont connectés aujourd'hui, certains nous disent « oui ma clientèle est très sensible ISR » et puis d'autres oh, « oui mais pas plus que ça » alors même qu'elles ont un comportement tous les jours de plus en plus ISR, on le voit… Évidemment, dans la consommation des produits bio, hein, quand euh, vous interrogez les grands distributeurs, on voit un chiffre d'affaires euh, qui explose sur les, sur les produits bio. On voit dans les transports euh, propres, qui explosent là aussi euh, de, de plus en plus. Euh, Hier, on, a, on parlait de, de satisfaction client et dans, parmi les, les 10 awards qui ont été euh, mis, euh, enfin, récompensés, vous avez eu Toyota aussi euh, en France qui a été récompensé. Bon, donc, euh, leader aussi dans le domaine véhicule propre. Donc, euh, comment, comment on explique ça J'ai l'impression que là, il y a eu une accélération, une prise de conscience du, du particulier et qui est maintenant, j'ai l'impression qu'on est parti et ça ne va pas s'arrêter, ça va s'amplifier très fortement. Oui. C'est vrai que pour nos partenaires euh, et nos propres clients, du côté, euh, du côté développement, euh, bah, un client euh, qui va bah, traiter son épargne comme un autre produit. Euh, voilà, finalement, la tendance qu'on voit, nous, en finance, euh, c'est la même que celle qu'on voit pour les clients des entreprises qu'on analyse. Effectivement, le client est devenu ISR, tu le dis très bien, Philippe, euh, et, euh, et cette tendance, nous, on le voit aussi dans les, dans les études. Ce, ce tsunami, on le voit monter. Euh, quand on a commencé, quand on a lancé RANK il y a plus de dix ans, euh, eh bien, il y avait seulement 26% des clients qui se disaient inquiets du changement climatique. Donc ça commençait à être important, mais bon, c'était mar... enfin, euh, un peu significatif, mais pas majoritaire. À l'heure actuelle, en, 2000, enfin, en 2019, j'en avais 60%. Et à l'heure actuelle, après la, crise, après la crise du Covid, il y en a même... 90% qui s'attendent à ce que les entreprises réduisent leurs émissions de CO2. Donc, c'est effectivement devenu quelque chose d'évident pour tous les clients du point de vue du client. Mais par contre, ce qui y a à souligner, c'est que du point de vue des entreprises, ce n'est pas forcément le cas. Toutes les entreprises n'ont pas compris ce tsunami. Et je pense qu'il y a seulement euh, 30 à 40% des entreprises qui prennent ces enjeux comme exemple des, des enjeux majeurs. Et donc, nous, notre job en tant que stock picker, c'est de sélectionner les entreprises qui ont pris ce tournant, qui ont compris qu'il fallait évoluer. Euh, et euh, parce que c'est toujours plus simple. Enfin, euh, pour nous, c'est notre job de choisir les bonnes entreprises, enfin hein, pour euh, pouvoir avoir des, des meilleures performances financières et de pouvoir les accompagner. On a vu euh, également, nous, au fil des années, que les entreprises se transformaient depuis dix ans. Euh, au départ, ces sujets, elles n'étaient pas forcément euh, au cœur des préoccupations. Si maintenant elles sont devenues, c'est parce qu'elles sont toute l'organisation qui est capable d'écouter les clients et de faire évoluer leurs produits et leurs services en fonction des attentes des clients. Et si les, les clients veulent quelque chose sert une entreprise responsable, elle se transforme en fonction. Et donc, c'est pour ça. Que, euh, ce qu'on voit là dans dans, dans l'étude, hein, dans, dans, dans ces classifications, euh, et une impact, etc., c'est que euh, ces entreprises ont su sans doute se transformer pour euh, apporter un impact positif. Et derrière, il y a quelque chose, il y, y a vraiment une tendance de fond qui est extrêmement importante, parce que le client est ISR, mais les employés aussi sont plus dans plus ISR. Et je parle de ça parce que dans la façon de dont les entreprises fonctionnent finalement quand vous voulez faire travailler tout le monde ensemble pour que le client soit satisfait dans un même but il faut que vos employés soient engagés et pour les engager vous ne pouvez plus les engager seulement sur de la performance financière la mission le purpose que vous devez porter ce qui doit fédérer toutes les équipes à l'heure actuelle ne peut pas s'arrêter à une expression seulement financière il faut donner autre chose il faut donner une mission qui soit extra financière une raison d'être qui dépassent simplement euh, des résultats économiques. Et c'est enfin, d'ailleurs sans doute, ouais, sans doute pour que ça. Il y a d'autres questions ouais. qui, sont, qui sont posées. Oui, puis je m'emporte. Euh, <rire> c'est un domaine qui est passionnant, donc on, on en parlerait bien des, des heures. Euh, une personne qui pose la question, comment faire la part des choses entre le discours des entreprises et la réalité sur le terrain en matière d'ISR C'est vrai que j'imagine que les entreprises ont sans doute un discours très positif, euh, mais est-ce que vraiment euh, l'impact, au final, est tout aussi euh, bon qu'elle qu veut bien le communiquer bah, Toujours, euh, je, je reviens toujours à la même réponse. C'est-à-dire, pour, pour nous, ce qui compte, c'est vraiment le point de vue du client et pas euh, ce que communiquent les entreprises. D'ailleurs, euh, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous regardez les études sur la perception des clients des politiques RSE, euh, vous n'êtes pas du tout dans ce que pensent les entreprises. Euh, c'est détaillé en page. Euh, 63 ou 64 du, du livre blanc ISR Trust Team. C'est le cas en 2019, c'est toujours le cas à l'heure actuelle. En fait, quand vous demandez à une entreprise, est-ce qu'on a une bonne politique RSE euh, En gros, elles vont répondre à 70% que oui, elles ont une bonne politique RSE qui correspond aux attentes de leurs parties prenantes et en particulier de leurs clients. Quand vous demandez aux clients, ce taux, il tombe à 27%. C'est-à-dire que les entreprises du point de vue du client, ne font pas leur job. Et cette, ce désamour, cette désaffection, on voit, c'est croissant. Il y a une... une et en fait, il y a une, une insatisfaction croissante de la part des clients euh, pour les entreprises. Donc, pour nous, c'est très important de regarder euh, comment est-ce que, comme, enfin, que... que ce discours terrain soit bien appliqué. On le regarde, donc, du point de vue du client, euh, toujours, euh, et on le regarde d'une autre façon. Euh, on le regarde aussi via les controverses. Sur euh, tout ce qui va être angle mort, parce que bon, le, les choses qui pourraient ne pas être vues par le client ou ne pas être captées directement par cette approche client, on le regarde via des controverses euh, et puis par des choses qui sont remontées encore une fois du terrain par des ONG voilà, et qui ne, sont pas, qui ne seraient pas forcément évidemment mises en lumière par les entreprises. Donc cet aspect critique de ne pas prendre pour argent comptant ce que nous, nous disent les entreprises, euh, elle est essentielle, elle est dans l'ADN de Trusting depuis très longtemps et euh, évidemment du point de vue ISR euh, nous continuons d'appliquer Merci Claire euh, écoutez, en tout cas de toute façon on va vous faire parvenir euh, donc, cette euh, présentation dès lundi euh, on vous donne rendez-vous donc aussi, alors, plusieurs rendez-vous quand même euh, la semaine prochaine très intéressant aussi puisque vendredi prochain à la même heure, à 10h euh, on va euh, vous présenter, ben, il y a les dix lauréats euh, à qui on a remis une récompense euh, des meilleures initiatives en matière de satisfaction client. Hein, donc euh et des très grands noms ont été récompensés en vous expliquant un petit peu quelles, sont, quelles ont été leurs initiatives en matière de, de satisfaction client. Donc ça c'est un prix qu'on remet chaque année, pour vous dire parmi 150, 160 grands, grands groupes, 10 sont récompensés et je peux vous dire ils sont ravis de, de comment dire, d'avoir ces, ces, ces récompenses ils sont vraiment le fruit d'un travail, travail important. Euh, L'autre chose, on va continuer évidemment nos, nos séances de pédagogie. Et encore merci Claire euh, pour ton, ton éclairage parce que c'est passionnant, euh, passionnant à suivre et c'est vraiment l'ADN de, de, de Trust Team, euh, c'est de se focaliser sur le, sur le client et c'est véritablement lui qui fait bouger les entreprises et donc qui a vraiment de l'impact sur les, sur les entreprises. Alors n'hésitez pas, on se tient tous à votre entière disposition par téléphone, J'espère bientôt en rendez-vous physique dans nos, nos beaux locaux. Et en tout cas, je vous remercie encore une fois pour votre, votre fidélité et merci de votre confiance dans nos, dans nos gestions. Je vous souhaite un excellent, une excellente journée. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça. À très bientôt.